Salut à tous et bienvenue sur la PAF, c'est Arnaud. Alors avant toute chose, je vous rappelle que la PAF est un projet collaboratif et que vous pouvez nous rejoindre en suivant le lien Discord qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y poser euh, vos questions auxquelles on essaiera d'y répondre, soit sur le channel, soit euh, par des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis surtout, bah, si vous avez des, des compétences euh, en musique, en musique assistée par ordinateur ou en pratique instrumentale. Eh ben vous pouvez nous proposer vos contenus et puis bah me remplacer dans la prochaine vidéo de la chaîne, par exemple. Alors, je vous propose une série de vidéos euh, qui va avoir pour objectif de vous aider à vous organiser dans votre travail pour euh, bah travailler plus efficacement et puis surtout euh, être en mesure de, de travailler avec d'autres musiciens à distance, ce qui me paraît être quelque chose de plus que nécessaire hein, par les temps qui courent. Dans cette vidéo, on va revoir des, des concepts élémentaires d'Ableton Live euh, sur euh, la gestion des sauvegardes et puis l'accès euh, aux données. Et dans des vidéos euh, ultérieures, je vous donnerai euh, ma façon de travailler, ma façon de m'organiser, euh, de laquelle vous pourrez vous inspirer, si vous le souhaitez, que vous travaillez sur Ableton ou sur un autre DAO. Alors dans cette vidéo, on va redéfinir ce que c'est qu'un projet et ce que c'est qu'un live set. Euh, on va aussi euh, voir comment Ableton accède aux données euh, sur, votre, euh, sur votre ordinateur, quel est le comportement par défaut au moment de la sauvegarde euh, d'un set live et puis comment on peut changer ce comportement par défaut afin de rapatrier des données pour pouvoir les échanger plus facilement. Un projet ableton live va euh, en fait être le contenant le, le dossier euh, dans lequel vous allez stocker vos données qui sont relatives à votre euh, à, à votre morceau en cours euh, voilà ça va pouvoir euh, contenir les différents set live je vais revenir vraiment sur la définition du, du set live dans un instant ça va aussi pouvoir contenir les pistes que vous avez euh, enregistrées, donc avec votre micro par exemple où vous entrez de votre carte son ça va pouvoir contenir les samples que vous avez insérés dans votre set live euh, et puis voilà vous allez pouvoir aussi stocker encore encore d'autres éléments un set live quant à lui euh, désigne le fichier exécutable donc le, vraiment le fichier qui est propriétaire qui va être ouvert par Ableton Live et qui va rappeler tous les réglages de euh, votre morceau donc tous les réglages que vous voyez à l'écran les noms des pistes, les positions, les couleurs les euh, positions des fadeurs et des, euh, et des potentiomètres donc voilà toutes ces informations là sont contenues dans les set live. Quand vous travaillez avec d'autres personnes sur Ableton Live, c'est donc le set-live qui va permettre à votre, à votre collaborateur de retrouver tous les réglages. Mais attention, parce que le simple envoi du set-live, qui est un fichier très léger, ne lui suffit pas à accéder à l'intégralité des données qui sont contenues dans le projet. Si vous vous contentez d'envoyer que le set live, euh, votre collaborateur n'aura pas à sa disposition les différentes prises, les euh, différents samples que vous avez insérés dans votre projet. C'est pour ça qu'il est bien important de, de stocker vos données dans votre projet et d'envoyer le projet et non uniquement le set live à votre collaborateur. Alors, on va voir un petit peu euh, ici euh, dans l'interface d'Ableton Live quelle est la, la mécanique au moment de la sauvegarde. Ici, je suis dans un dans, dans l'interface de live telle qu'elle se présente à l'ouverture du, euh, du logiciel. Et on va regarder euh, ce qui se passe au moment de la première sauvegarde. Donc On voit que pour l'instant, nous sommes dans un projet et, euh, et dans un set live sans titre. Je vais effectuer ma première euh, sauvegarde. Et je vais aller me mettre euh, dans mes projets de l'année, la PAF par exemple. Hop, tuto test... On de copier le nom Non. Et qu'est-ce qui vient de se passer euh, À partir du moment où j'ai sauvegardé mon premier set live, Ableton m'a créé un projet, c'est-à-dire un contenant autour. Les set live détestent être isolés et du coup, ils vont automatiquement euh, recréer un projet autour d'eux, c'est-à-dire un dossier. Ici, le nom du projet est spécifié entre crochets et le nom du set live est euh, affiché juste avant. J'ai la possibilité euh, de me promener dans mon projet euh, directement depuis l'interface d'Ableton Live et on peut voir que, pour l'instant, mon projet ne contient que le live set actuellement en cours. Je peux en sauvegarder une nouvelle version. Donc voilà, vous voyez si je fais à nouveau sauver cette live sous l'interface euh, d'Ableton, me positionne directement dans le projet et me donne la possibilité de sauvegarder une nouvelle version de mon live set. Désormais, dans mon projet, je retrouve les deux versions de mon set live. Lorsque vous effectuez un enregistrement, c'est-à-dire en armant une piste et en lançant l'enregistrement, raccourci clavier F9, vos raccourcis clavier c'est important on voit un clip audio qui apparaît mais ce clip audio fait référence à un fichier wave qui est stocké par défaut dans votre projet donc on voit que automatiquement dans l'arborescence de mon projet on retrouve un, un dossier qui s'appelle sample un sous-dossier qui s'appelle recorded en revanche si j'insère des samples dans euh, mon live set donc on va prendre par exemple une euh, boucle de percussion. cette boucle est déjà stockée sur mon disque dur euh, par défaut live n'en crée pas une copie dans votre projet afin d'économiser de, de l'espace disque tant que vous travaillez tout seul ça n'a pas d'incidence le live set crée un lien entre euh, le clip et le fichier source, et vous n'avez pas de souci tant que vous ne déplacez pas sur votre ordinateur ce fichier son. En revanche, si vous voulez travailler à plusieurs et envoyer votre projet, la personne avec laquelle vous collaborez ne recevra par défaut pas ce sample. Pour résoudre ce, ce souci-là, il y a une, une fonctionnalité dans Ableton Live qui s'appelle Réunir et Sauvegarder. Vous allez la trouver ici. Ableton Live vous demande quel fichier vous voulez réimporter dans votre projet. Donc voilà, si vous voulez être particulièrement safe, vous pouvez tous les cocher, mais on fera quand même la, la distinction entre les fichiers de la bibliothèque utilisateur ou les fichiers des packs d'origine. C'est-à-dire que si vous et les personnes avec lesquelles vous travaillez ont les packs Ableton Live et l'intégralité des packs Ableton Live, Installé sur leur machine il n'est pas forcément nécessaire de réinjecter de réinsérer à chaque fois euh, les samples de la bibliothèque d'ableton live vous savez que votre euh, collaborateur dispose de ces samples là il aura qu'à effectuer une recherche automatique dans les bibliothèques d'ableton live pour retrouver ces samples euh, je vais être relativement euh, prudent et je vais laisser tout cocher et on va regarder ce qui se passe dans notre projet Désormais, en plus du dossier recorded, Ableton nous a créé un fichier avec notre sample qui a été importé. Enfin, il porte le même nom, c'est vraiment une copie euh, du, du fichier source euh, qui était stocké sur mon disque dur. Alors ici, je suis dans l'interface d'Ableton Live, mais on a la possibilité, avec un clic droit, d'ouvrir euh, le navigateur de l'explorateur de fichiers de, de Windows, on voit bien que mon projet est un dossier et on retrouve exactement la, la même arborescence. C'est donc ce projet qu'il faudra envoyer euh, par WeTransfer ou via un système de cloud. Et je vais vous montrer une troisième façon d'importer des samples dans votre... Euh, un enfin, troisième type de sample qui va être stocké euh, dans votre projet, c'est tout simplement quand vous utilisez la euh, fonctionnalité euh, consolidée. Donc, que vous trouvez euh, ici avec le raccourci clavier, CTRL-J. Euh, le but de la fonction consolider est de faire de l'édition destructive. C'est-à-dire que je peux prendre, doubler ma loupe, euh, en transposer euh, la deuxième partie, sélectionner les deux samples. On consolide et du coup, il en a fait un nouveau fichier son avec la première partie qui est l'original et la seconde qui est euh, transposée. Et à partir de là, on a un troisième sous-dossier qui vient euh, de s'ajouter dans notre arborescence du projet et ça s'appelle Processing. On va consolider. Et ici, on a bien notre sample qui fait le double de la version originale alors bien sûr quand vous échangez euh, des données soyez intelligent euh, il n'est pas tout le temps absolument nécessaire d'envoyer le projet euh, c'est un dossier qui peut être très lourd quand vous arrivez en, en fin de, du processus si vous êtes simplement en train de faire des ajustements de niveau ou alors par exemple euh, du mix et que votre collaborateur dispose déjà de l'intégralité des, des samples que vous n'avez pas fait de nouveaux ajouts de nouvelles prises il n'est pas forcément nécessaire d'envoyer le projet systématiquement Alors à ce moment là vous pouvez vous contenter d'envoyer simplement le live set qui ne fera que quelques kilooctets contre parfois plusieurs gigaoctets pour un projet soyez aussi euh, vigilant il va de soi que euh, les plugins que vous utilisez euh, ne seront pas copiés dans le projet j'entends les plugins les plugins vst d'éditeurs tiers par rapport à ableton live euh, si euh, la personne avec laquelle vous le travaillez ne dispose pas des licences de ces plugins au moment de l'ouverture du live set euh, il aura tout simplement un message d'erreur lui disant qu'il ne dispose pas de ces plugins dans ce cas là deux solutions soit vous ne travaillez uniquement avec des plugins que vous avez en commun et euh, les euh, effets et instruments natifs d'Ableton Live. La deuxième solution, si euh, par exemple votre ami ne dispose pas euh, des mêmes plugins que vous, dans mon cas la suite, la suite complète ici, euh, sur laquelle on peut écrire une magnifique euh, partition, si je veux en lui envoyer le live set et je souhaite euh, que cette piste soit tout de même lue, vous pouvez utiliser la fonction gelée. À partir du moment où je gèle la piste, euh, Ableton Live va en fait créer un fichier audio à partir de cette, euh, de cette piste MIDI. La personne qui va recevoir le live set ne sera plus capable d'éditer le son, donc vous voyez que je ne peux plus ouvrir le, le VST. En revanche, elle peut toujours... Euh, régler le volume de piste, l'envoyer dans des auxiliaires, la muter, la mettre en solo. Donc c'est voilà un moindre mal, on va dire, quand la personne euh, avec laquelle vous travaillez ne dispose pas des mêmes euh, plugins. Et vous voyez qu'on a ici un nouveau dossier qui vient d'être créé, qui s'appelle freeze. Donc c'est tout simplement le fichier Wave qui a été créé euh, au moment de, du gel de la piste. Voilà, avec ces quelques règles élémentaires, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux comment sont stockées euh, les, les différentes données avec Ableton Live, et puis dans les prochaines vidéos, là on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur du sujet, et je vais vous montrer comment, avec ces mécaniques-là, je m'organise pour mon travail. Très bonne journée, et puis euh, à bientôt sur la PAF